on bon bah voilà c'est bon on est arrivé à Angers donc là on a déchargé la voiture à la maison donc comme vous pouvez voir maintenant c'est bien vide et là du coup on retourne euh, euh, à Angers enfin encore dans Angers du coup on est à Angers encore et là du coup on retourne chercher des chaises bon le problème c'est qu'on en a reçu que 4 sur 8 donc c'est ça qui est un peu embêtant donc voilà on n'a pas de réponse etc donc il faut faire avec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 Et là, le lit, il, il bouge pas. Vous pouvez y aller, il, il bougera pas. Donc, euh, franchement, je vous le recommande vraiment parce que euh, vraiment, c'est vraiment bien. J'insiste, mais voilà. Allez, on y retourne. Bon, on a terminé donc le montage des cadres. Voilà ce que ça donne. Tac. Voilà. Plein de design totalement différent pour les appartements sous location. On a plein comme ça, on a préparé plein d'avance. Voilà, ça devrait être plutôt sympa et ça se casse pas la gueule. Hop Yes Bon ça c'est bien. Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle partie de ce vlog, un nouveau vlog aujourd'hui que je suis en train de te tourner. Donc là, on se situe dans l'un de mes appartements. Je vais te le présenter, je te l'avais déjà fait voir sur les précédents vlogs. Donc l'idée de ce vlog, bien tout simplement, c'est de découvrir avec moi mon quotidien, mon quotidien d'entrepreneur, d'investisseur. Je vais te faire découvrir bah, tout simplement durant ce vlog bah, plusieurs euh, tout simplement, chapitres et plusieurs semaines eh bien, de mes différentes aventures. Donc là, je me situe, on est dimanche, je suis dans, dans un de mes appartements qui est quasiment terminé. On a fini les rénovations, je vais y arriver. Et là, on est en train de faire de l'ameublement. Donc euh, on est en train aussi de faire tous les derniers réglages. Il y a toujours des petites choses qu'on a oubliées, des petits montages, etc. Donc là, du coup, je t'emmène avec moi, je te voir ça tout de suite et on enchaîne par la suite. Donc là, du coup, on est sur. Voilà. Donc la cuisine. Là, du coup, on a créé une, une verrière ici, qui n'était pas présente euh, d'origine. Là, ici, on se retrouve avec des radiateurs que je suis en train d'installer avec un système connecté en Wi-Fi. Euh, je te fais voir très rapidement Donc, la salle de bain. Donc la salle de bain, rien... Alors là, à l'époque, hein, c'était pas du tout comme ça, parce qu'il y avait une baignoire. Enfin, voilà. Là, ici, on va mettre un... une machine à laver. On a le couloir... Là, on a installé un chauffe-eau à eau tout simplement électrique pardon là du coup les toilettes qui ont été repeintes parce que c'était dans un sale état là on arrive sur la pièce principale voilà donc on est en train d'aménager tranquillement là on a posé donc du papier peint là on a, on a mis des moulures qui devraient faire plutôt sympa Là, on arrive du coup sur une première chambre on a repeint tous les murs. On est en train d'installer le lit, voilà. Et on arrive sur la deuxième chambre qui est juste ici, voilà. Là, du coup, pareil, on est en train d'installer. Alors là, je te recommande vraiment ce, ce type de lit là. Ça, c'est vraiment un lit qui est juste excellent puisque euh, de vraiment grande qualité, très facile de montage. Euh, très facile et puis surtout qu'il est très classe et euh, tout est bien répertorié et là on le voit pas mais j'essaierai de te le faire voir sur un, un prochain épisode ça sera fini en fait si tu veux en dessous le système de, de sommier c'est juste très bien fait et ça résiste vraiment au choc c'est vraiment super robuste quoi donc voilà un petit peu donc historiquement, on avait du chauffage donc au gaz on a viré tout le gaz on a tout passé en électrique de hein. toute façon maintenant avec le nouveau DPE on n'a pas vraiment le choix et voilà ce que ça donne. Voilà, Et bien, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Je te dis à tout de suite. On se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog. Donc ce matin, eh bien, on va en direction d'Angers pour terminer la maison avec Pierre. Euh, on va donc terminer l'installation, euh, décoration, mise en scène bien évidemment, là on se situe en direction de Leroy Merlin, on va passer à acheter quelques coussins bah, pas forcément Leroy Merlin mais dans le coin du moins des petits coussins etc des petits éléments de déco et puis aussi tout ce qui est tringle à rideaux euh, ça c'est sur le truc euh, j'oublie tout le temps les, les tringles à rideaux et les rideaux je sais pas pourquoi, ça va être le truc qui doit pas me plaire ça à faire c'est vrai que c'est chiant euh, c'est chiant mais il faut le faire. il faut le faire il faut absolument mettre des rideaux et euh, ça permet aussi de d'apporter bah de apporter un peu de contraste aussi dans le dans le logement, enfin dans, dans, dans la chambre, dans les pièces de vie, ça donne un petit côté euh, sympa. On en est où du coup Pierre là Après c'est fini ou bah, pas Si, il y a bah, la boîte à clé aussi Ouais la boîte à clé bah, après ça va terminer, on va installer la décoration, parce que là du coup on voit on voit direct hein, quand il n'y a pas la déco, ça fait un peu triste quoi, il y a ouais. juste les meubles, donc là on va mettre toute la déco et... Euh... Après bah, normalement tout sera bien, tout sera prêt quand même. Ok. Bon bah allez on se voilà. donne rendez-vous euh, dans quelques instants dans euh, la maison. Dans la maison. Bon bah voilà, là du coup on est arrivé dans la maison d'Angers. Donc voilà. Euh, Sébastien est en train de monter un bus. Et donc là on est en train de finir. On va finir toute la décoration, euh, toute la décoration. Là on est en train de faire les lits, etc. Donc voilà, ça, ça donne comme ça, la premier lit on est en train de terminer. Alors qu'on a du coup, tout à l'heure, on a été les tous les héroyers, euh, coussins, etc. pour justement la décoration, donc moi là, je suis en train d'attaquer. Je suis en train de finir mot péril, qui est bien galère d'ailleurs, et, euh, et voilà, allez, c'est parti Allez, on se retrouve dans la maison. Oh. Présentation. Bon, c'est pas fini, il hein. reste encore les rideaux à poser, bien évidemment, mais c'est en quoi Tac. On arrive sur une chambre qui a priori est terminée, celle-ci. Voilà. Une autre qui est quasiment terminé il aurait juste les rideaux à poser ici mais on est pas trop mal et voilà et puis il reste une chambre en bas mais je vais pas te la faire voir parce qu'on n'est pas du tout avancé allez on se retrouve dans cette nouvelle partie du vlog euh, du coup, on se retrouve dans mon appartement. Je t'avais déjà présenté à plusieurs reprises. Tu sais, un appartement d'investissement locatif. Donc, on avait fait pas mal de travaux. Là, on a pris du retard, très, très sincèrement, parce que moi, j'ai été aussi pas mal débordé. Les travaux étaient finis depuis très longtemps, mais j'ai voulu garder certaines tâches. Euh, bon, je recommande pas du tout de faire ça, mais j'ai voulu les garder parce que j'aime bien. Voilà, c'est le côté aussi créatif que j'aime bien, le côté déco, etc., le côté peinture, tout ça, ça me plaît plutôt bien. Euh, donc, du coup, tout ça a pris un peu de temps. Je vais pas te mentir, changer les petites poignées des portes, euh, mettre les radiateurs, mettre. Petits systèmes dans les radiateurs, etc. Et vu que bon, j'ai pas forcément toujours du temps, euh, bah on a un peu traîné. Donc, euh, si tu es investisseur IMO, ne fais pas comme moi, je te le dis, euh, investis, prends des gens qui le font pour toi, et au moins c'est clair, c'est net. Moi, c'est parce que ici je voulais aussi. Euh, Participer à mon sens dans cet appartement, j'aime bien aussi, euh, voilà, donner une âme à cet appartement et, et vraiment faire le, le maximum pour que les choses soient, soient réalisées comme je le souhaite. Donc du coup, c'est terminé. Euh, là, je suis en train de faire les photos, je suis en train de, euh, comment dirais-je, de, de, de terminer les derniers petits détails. Donc je te présente ça tout de suite. Donc là, on est du coup dans dans une des premières chambres. Voilà. Donc. Assez classique hein. enfin assez classique maintenant c'est les standards hein, tout ça je, dire, je vous apprends rien euh, on arrive ensuite sur la pièce principale donc qui est juste ici voilà donc tout ça on a, on a fait ça ça a pris un petit peu de temps mais ça fait du coup je pense un rendu sympa tu me diras dans la partie description de cette vidéo bien évidemment voilà pièce principale alors, pas mal de galères puisque, bah, en fait, la box free, enfin, le, le, rap, le raccordement, et eh bien, la fibre n'est toujours pas fait. Ça, fait. ça fait un mois maintenant. Euh, tout simplement parce que l'intervenant, alors là, il me reste juste deux coussins. L'intervenant qui devait faire l'installation, bah, ça l'a saoulé parce que c'était trop compliqué pour lui, trop long, etc. Donc, il s'est barré. Et ça, ça fait chier parce que, du coup, moi, ça fait un mois que j'attends la fibre. J'ai toujours rien, j'ai beau râler, etc. Ça ne change absolument rien du tout. Donc euh, franchement, et donc je le dis, hein, les services orange, voilà, orange, orange, orange, franchement, vous êtes vraiment des nuls. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes des nuls, parce que vous devriez m'avoir accordé depuis quand même un paquet de temps maintenant, un mois, faut quand même pas exagérer. Quoi. Bref, donc on arrive ici sur la cuisine, donc là du coup, tiens, attends, là du coup, donc la cuisine, voilà. Voilà la petite table. Là, du coup, ce que j'ai oublié, eh c'est de mettre le réfrigérateur. J'ai complètement zappé le réfrigérateur. Là, le petit couloir. Donc là, du coup, je vais me le faire livrer cette semaine. La salle de bain. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles historiquement, mais bon, tout ça, ça a été complètement refait. Euh, je pense que je ferai une vidéo où, dans ce vlog, j'essaierai de faire un petit retour sur le coût, la rentabilité, l'achat des matériaux, la rénovation, le prix d'achat le cash flow espéré enfin voilà j'essaierai de faire un truc un peu euh, que vous ayez tous les chiffres parce que je sais que les chiffres vous aimez ça donc je vais essayer tu vois du coup ça en avait mis ça aussi le style atelier voilà ce qui fait vraiment à mon sens plutôt sympa donc voilà pour cet appartement et voilà pour cette partie du vlog. donc euh, euh, je pense que je te republierai peut-être soit une vidéo soit dans ce blog je te mettrai plus de plus de détails sur les chiffres quand je te disais, que tu es vraiment absolument tout, que tu puisses un petit peu toi aussi te projeter et que tu puisses éventuellement euh, voilà, te dire que tout ça, va être possible. Donc, on a terminé sur cette partie et je te dis rendez-vous à très bientôt. Alors, tu vois, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu as des petites pièces comme ça à prendre en photo, c'est très compliqué. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, eh c'est tout simplement de prendre une photo en panoramique avec ton téléphone. Tu prends le mode panoramique et automatiquement, du coup, tu vois, ça te ferait une, vraiment une photo comme celle-ci je refais une nouvelle ici et là en fait on a un rendu beaucoup nettement plus important de la photo et puis il faut pas rester un instant sur booking parce que booking c'est la galère pour, enfin, pour pouvoir être présent sur cette plateforme donc il faut se battre c'est pas simple mais ouais ça c'est en train de se faire ok voilà. ok donc ça se présente et plutôt est... bien ouais ouais bah puis là j'ai déjà vu avec le propriétaire il devrait me redonner un deuxième bien voilà. Enfin, début d'année on va dire mmh. donc euh, là par contre je peux sur un t2 euh, à 250, m, 250 mètres du mètre euh, et puis internet assurance moi euh, ouais, je dois tomber en euh, niveau des charges ouais je tourne autour de 1000 euros je pense mmh. et puis euh, franchement ce serait cool que je sors euh, si je peux arriver à un tour de mille... alors du coup bah, on se retrouve sur mon écran alors je voulais te présenter déjà mon podcast donc tu le retrouves sur mon site internet le tu cliques ici sur podcast et là tout simplement et eh bien te découvrir les différents épisodes donc tu vois le tout dernier que j'ai publié donc et euh, eh bien vendredi je le publie tous les vendredis à 12h eh et bien c'est comment quitter la rat race donc on va voilà, tout ça va durer une trentaine de minutes. Donc, euh, euh, l'épisode est disponible sur euh, sur Apple Podcast, bien évidemment, sur Spotify, sur Deezer et sur Amazon, bien évidemment. Donc, tout ça, tu retrouves ça à chaque fois. Puis, je t'invite à, à t'abonner, bien évidemment. Comme ça, tu es notifié à chaque fois que j'ai publie un podcast. Tu vois, le précédent, c'était sur les crypto-monnaies. Est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies La peur de manquer, comment s'en libérer euh, Travailler plus pour gagner vraiment plus un million d'euros ou 5000 euros par mois à vie Qu'est-ce que toi, tu choisirais Comment surmonter ses peurs Comment j'ai expulsé mon locataire Investir pour son enfant et préparer son avenir Ça, si t'es parents, je t'invite vraiment à le regarder, à l'écouter, pardon. Entreprendre seul ou à plusieurs Comment passer de salarié à entrepreneur Si aujourd'hui, t'es salarié, bah pareil, je t'invite vraiment à écouter cet épisode. Et Airbnb, seuls les meilleurs suivront. Comment a-t-il plié le game des locations courte durée Pareil, très intéressant. Donc ça, je t'invite à le retrouver eh bien, sur lesouloua.fr slash podcast. Ensuite, je voulais te présenter aussi donc, une formation qu'on va sortir, qu'on a sortie. Une grosse formation qui dure 7 heures pour ceux qui ne se sont pas encore lancés sur la location courte durée ou que, qui se sont lancés mais qui ont des lacunes, qui ont des difficultés ou autres. Eh bien, Je te propose cette formation qu'on va commercialiser à 7 euros, donc vraiment pas cher du tout. Euh, introduction, analyser les différentes stratégies d'acquisition, maîtriser toutes les obligations légales, identifier les différents types de structures et de leur fiscalité, apprendre à lancer sa première location courte durée, apprendre à gérer son activité, apprendre à bien gérer les ménages et le linge ça va automatiser son activité, savoir améliorer sa rentabilité. Petite conclusion, questionnaire de satisfaction, évaluation sommative à chaud. Tu as une évaluation aussi à l'entrée de ce programme, bien évidemment, puisque ça respecte les standards Calliope, puisque je suis certifié Calliope. Donc cette formation va être disponible et est disponible à 7 euros. Tu la retrouveras en bas de cette vidéo, bien évidemment. Tout ça pour te dire que ça a été un mois très très riche, comme j'ai pu te le dire juste avant, puisque... Euh, as dû voir aussi les différents épisodes, C'est passé beaucoup de choses. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout enregistrer parce qu'il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je suis aussi en train de lancer, et eh bien, un... Comment dirais-je, une... Euh, en fait, j'ai un, un local, donc on est en train de créer une salle de réunion. Donc C'est pareil, je te la présenterai aussi sur les prochains vlogs. Euh, une salle qu'on va proposer à la journée, à la location. Donc ça, c'est pareil, je te reparlerai. Et puis, bien évidemment, abonne-toi à cette chaîne YouTube tout simplement parce que tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle... Bah, de l'entrepreneuriat, je te parle du business, je te parle de bourse aussi, euh, je te parle de sous-location, je te parle de conciergerie, des sujets qui vont te permettre très eh bien à toi aussi de gagner de l'argent, de te lancer dans l'entrepreneuriat, et c'est aussi que une fois par mois eh bien, je publie un vlog où tout simplement, bah là, c'est voilà, tu vois, en caméra. Euh, voilà, euh, tout simplement, euh, au format vlog. Donc, bah, tu es, es dans mon quotidien. Tu vois ce que je fais. Je t'emmène avec moi dans, voilà, dans mes appartements, dans mon quotidien, tout simplement. Et du coup, tu reçois ça eh bien une fois par mois. Voilà, on a terminé pour ce vlog. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à lâcher le pouce vers le haut. Et je te dis rendez-vous eh bien dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.